Shalom, shalom, shalom mes frères adorateurs, mes frères et mes sœurs, shalom que le Seigneur vous bénisse, Alléluia, shalom à tous, que la main de Dieu soit sur chacun de nous en cet instant, je tenais à m'excuser pour ce petit retard accusé. Juste un petit problème de comment me connecter. Alors je salue la présence de toutes ces personnes qui viennent encore rencontrer le Seigneur Jésus en ce soir, qui viennent passer une heure dans ses parvis. La Bible dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que mille heures ailleurs. Alors pendant que tu te connais, adorateur, adoratrice, je voudrais que tu te vois en train de maintenant rentrer dans la présence du Seigneur de rentrer dans ses parvis, car nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour l'élever, nous sommes là pour le célébrer. Shalom à toi, shalom à toi qui a dit oui à l'évitation du Seigneur en ce soir. Shalom à toi qui tient à honorer cette heure qui est à notre Jésus. Alléluia, que la main de Dieu soit avec nous. Alors mon frère, ma sœur adorateur, je voudrais que comme David tu puisses déjà commencer à bénir le Seigneur, tu puisses commencer à bénir le, le Seigneur, le psaume 103, le verset 2, David commence par dire « Béni bénis Yahvé mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes fautes, lui qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la force ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse » qui rassasie de bien tes années, et comme l'aigle se renouvelle ta jeunesse, Alléluia. Alors, adorateur, adoratrice, pendant que tu es là, pendant que tu te joins à moi, je voudrais que tu commences déjà à élever la voix pour dire merci au Seigneur, pour que tu commences déjà à commander à ton âme de bénir le Seigneur. Mon âme bénit, le Seigneur bénit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, mon frère et ma sœur, je voudrais que tu te souviennes encore qu'aujourd'hui, t'a permis de voir ce jour du vendredi 12 novembre. « Oh, mon frère, ma soeur, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui n'a pas eu cette grâce. Il y a quelqu'un qui peut-être en ce moment est couché à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui ne peut pas en commencer à élever le Seigneur. Alors, je voudrais que tu puisses déjà toi-même commencer à élever la voix et le bénir. » Et lui dire Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, toi qui as été avec nous, à notre à aller à notre venue. Seigneur, tu as veillé à ce que nous puissions rentrer chez nous. » Et sauf, je veux te dire merci, Seigneur, pour nos vies respectives, pour la santé que tu as renouvelée. Oh Père, tu nous as compté parmi les privilégiés. Oh Seigneur, à voir ce jour nouveau. Et hey, Seigneur, je ne peux me taire en ta présence. Il me faut te bénir. Il me faut t'élever. Il me faut te, te, te célébrer et t'élever. La Bible dit. Et que si nous, ne le, si nous ne le louons pas Il va susciter des pierres pour le louer En oh, ce soir, je ne veux pas qu'il y ait des pierres Car je suis là Car un adorateur est là Car une adoratrice est là Alors je voudrais pouvoir louer mon Dieu de ma voix Je voudrais pouvoir le célébrer Je voudrais pouvoir lui donner la place qui lui revient de droit La première place Oh lui, je voudrais pouvoir lui rendre toute la gloire Oh adorateur, commence à bénir l'éternel Laisse ton âme parler Laisse ton âme cesser Exprimer devant l'éternel Celui-là qui a fait tant de choses Celui-là qui a fait tant de bienfaits David dit que c'est lui qui te pardonne tes fautes Oh oui, en effet, c'est lui qui pardonne les fautes à nos âmes David dit que c'est lui qui nous guérit de toute maladie Oui, c'est lui qui a enlevé la maladie devant nous David dit que c'est lui qui nous rachète à la, à la Qui rachète à la force notre vie Oh oui, pendant que pendant qu'il y a des personnes qui sont en ce moment en train de certainement passer de l'autre côté, en train d'agoniser à nous, il nous rachètent, il rachètent notre vie de la force et nous voulons le bénir, nous voulons le célébrer. Adorateur, continue d'élever ton Dieu, continue de lui, de lui, de, de lui faire, de faire monter vers lui des louanges. Oh oui, c'est ton, c'est ton devoir, c'est ton devoir de pouvoir le louer, c'est ton devoir de pouvoir l'élever, c'est ton devoir de pouvoir le célébrer. Alléluia. Con rabassé, con tarabassé. Oh, tu es ce Dieu merveilleux. Merci pour la vie de chacun des adorateurs. Merci Seigneur pour la vie de nos familles. Merci Seigneur pour la vie de nos enfants. Merci Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs, de tous ceux qui nous sont connectés. Merci Seigneur pour ce que notre connexion avec toi nous donne de pouvoir rejaillir sur notre famille. Nous voulons te dire merci. Oh, mon frère adorateur, ma soeur adoratrice. Oh, j'espère que tu es en train de lever la voix. J'espère que tu es en train de bénir le Seigneur. Car personne ne pourra l'élever pour toi Personne ne pourra le bénir pour toi Il te faut lui donner ce culte en ce soir Il te faut lui donner ce culte de louange en ce soir Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu Priez sur le toit de ma maison. Mon âme, bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, Priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénis le Seigneur Mon âme bénis le Seigneur Mon âme bénis le Seigneur Mon âme bénis le Seigneur mon âme, <-ần2> âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Est-ce qu'un adorateur peut continuer de dire, de commander à son âme de bénir le Seigneur? Oh, Alléluia! Quand je vois les merveilles de Yahweh briller sur le toit de nos maisons Mon âme bénit le Seigneur Quand je vois la puissance de mon Dieu qui brille sur le toit de nos maisons. Mon âme, bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, qui brille sur le toit de ta maison.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 mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons nos âmes te bénir. Nous laissons tout ce qui est à l'intérieur de nous en ce soir s'élever devant toi en action de grâce. Car nous reconnaissons que tu es l'auteur de toutes choses. Nous reconnaissons que nos vies, Seigneur, sont dirigées par toi. Nous reconnaissons que, Seigneur, nous sommes l'argile et que toi, tu es le potier. Nous reconnaissons que rien de ce qui n'arrive Seigneur, n'est en dehors de ton contrôle, nous reconnaissons que tu tiens nos vies dans tes mains, et pour cela Seigneur, nous voulons te bénir nous ne voulons rien prendre pour acquis aujourd'hui, nous ne voulons rien considérer de normal, nous ne voulons pas nous dire Seigneur, que ce sont nos forces qui, qui nous ont renouvelé, qui nous ont permis de nous lever en ce matin mais nous voulons juste te rendre l'honneur et la gloire, pour ce que Seigneur, toi seul, mérites, Seigneur, l'adoration, et toi seul, mérites la louange, Alléluia, nous voulons te bénir, Seigneur. Oh, des cœurs reconnaissants, Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui, Seigneur. Il y a tant de choses pour lesquelles, Seigneur, nous souhaiterons te dire merci, Seigneur, pour ces activités que tu nous as données, Seigneur, duquel tu nous permets de pouvoir tirer le pain quotidien. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ceux qui, parmi nous, Seigneur, ont on décidé de, de, de, de prendre, de continuer le chemin de, de, de l'université. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ceux qui, qui, ont, de, qui ont ce, ce boulot d'entrepreneur Nous voulons te dire merci Seigneur Pour tout ce Seigneur qui quelque part Seigneur manifeste ta gloire Nous voulons bénir ton nom Seigneur Et nous voulons célébrer ton nom, toi notre Dieu Alléluia Oh Seigneur Quand nous, quand nous pensons à ce que tu as fait dans nos vies Oh tout en nous Seigneur bondit de joie Oh, nous te bénissons, Seigneur, en ce soir. Mais nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous voyons. Mais nous voulons aussi te bénir pour ce que nous ne voyons pas. Nous voulons te bénir pour ces flèches que, Seigneur, tu bloques sans que nous puissions même faire attention. Nous voulons te bénir pour ce que, Seigneur, tu permets que tes anges nous portent, afin que nos pieds ne puissent heurter une seule pierre. Oh, Seigneur, nous voulons te bénir pour la protection que tu nous assures. Oh papa, nous voulons te dire merci pour ce que nous ne voyons pas, mais nous voulons aussi te dire merci pour la difficulté de nos vies. Nous voulons aussi te dire merci Seigneur Pour tout ce qui est Tout ce qui est offense Tout ce qui est intention qui n'est pas encore exaucée Tout ce qui est souffrance Seigneur Que ce soit physique, que ce soit émotionnel Nous voulons te dire merci Pour ce que nous ne comprenons pas Pour ces épreuves Seigneur Qui durent et qui durent Nous voulons te dire merci Seigneur aussi en ce soir Pour les maladies que tu nous as données Car la parole dit que nous devons te rendre grâce En tout temps Et nous voulons te rendre grâce Seigneur Pour ce qui est comme, Seigneur, des montagnes devant nous, Seigneur, pour ce qui est comme des obstacles devant nous, nous voulons te dire merci, car nous savons, Seigneur, que tu ne nous éprouveras pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que toute, toute épreuve nous permettra, Seigneur, de pouvoir rentrer dans ta gloire. Et en ce soir, Seigneur, c'est d'un cœur reconnaissant que nous présentons, Seigneur, toutes ces choses devant toi. Car nous savons que tu prends soin de nous. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit dignement élevé, Seigneur. Nous ne pouvons, Seigneur, nous taire en ta présence. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Pour chaque bouffée d'oxygène que nous inspirons, Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. Et pourtant, Seigneur, tu continues de nous bénir. Tu nous dis dans ta parole que chaque jour... Tu nous donneras des sujets de témoignage et nous voulons te bénir pour ces sujets de témoignage. Alléluia, sois béni, Seigneur. Sois béni, toi un Dieu aussi grand, toi un Dieu aussi élevé, toi un Dieu oh Seigneur, qui ne peut, qui ne peut être saisi, qui ne peut être compris. Toi, ce Dieu-là que nos intelligences ne peuvent cerner. Seigneur, tu es bien plus grand que ce que nous pensons que tu es. Tu es bien plus large que ce que nous voyons. Nous ne pouvons que, Seigneur, dans notre langage humain, essayer de te décrire, mais c'est Seigneur, c'est bien au-delà de ce que tu es. Oh Seigneur, notre humanité ne peut comprendre, ne peut cerner la connaissance, ne peut avoir la connaissance de ta plénitude. Et pourtant, Seigneur, le peu que nous savons de toi, réjouit nos cœurs. Et nous voulons bénir ton nom en ce soir. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et t'acclamer, et te célébrer. Et t'acclamer, et te célébrer. À ta parole nous déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom toi tu te tiens au milieu d'eux et nous savons que nous ne sommes peut-être pas dans le même endroit physique mais nous croyons que nous sommes Seigneur dans sphères céleste avec toi nous croyons que tu nous as réunis ensemble et nous croyons Seigneur que tu n'es limité ni par le temps ni par l'espace, c'est pourquoi Seigneur nous savons qu'en ce moment là tu es au milieu de nous et nous tenons à te saluer, nous tenons à te célébrer, nous tenons à ton Honoré, Nous tenons à t'adorer parce que nous savons que tu es là. Et nous savons Seigneur que ceux qui sont là en ce moment en direct sentent ta présence et que ceux qui vont prendre même Seigneur ce temps de prière plus tard sentiront parce que tu te tiens au milieu de nous et nous voulons te célébrer, vaillant guerrier. Nous voulons te célébrer, lion de la tribu de Judas. Nous voulons t'élever, agneau de Dieu. Nous voulons t'élever, l'étoile vivante du matin. Nous voulons t'élever, oh Seigneur, toi qui as vaincu la mort. Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as arraché la clé du séjour des morts et tu nous as donné de rentrer dans la vie. C'est pour toi, Seigneur, que nous voulons nous tenir en ce soir. Toi le prince de paix. Oh, mon âme te bénit pour ce que tu es, Seigneur. Mon âme te bénit pour ce que tu es. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur, plus nous avançons dans ta présence, plus nous réalisons ta grandeur et plus nous réalisons notre petitesse. Oh, Seigneur, et c'est pourquoi nous savons que tout en toi est pureté et sainteté. Mais pourtant, des êtres comme nous, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Lorsque Jésus s'adressait à ses disciples, il a dit, le prince des ténèbres arrive, mais en moi Christ n'a rien. En ce soir, je veux reconnaître qu'en Christ il n'a rien, mais souvent, je me retrouve en train de faire des œuvres ténébreuses. Je me retrouve en train de faire ce que le Seigneur redoute. Mais il est celui-là qui veut que nous nous approchons de lui pour pouvoir confesser nos péchés. Adorateur, adoratrice Je ne sais, je ne connais pas ta vie Mais je sais que la Bible dit Même le juste pêche cette fois Mais il se relève C'est pourquoi je voudrais que dans l'intimité de ton cœur Où le Seigneur réside Qu'il fasse la lumière Sur ce que tu as peut-être fait en cette journée Qui ne lui a pas plu Afin que tu puisses lui ouvrir ton cœur Et lui avouer pas lui avouer dans, ce, dans, dans, dans cet esprit de culpabilité Mais lui avouer parce que tu sais que c'est la clé de ta libération Lui avouer parce que tu sais que lorsque tu confesses ton péché Lui qui est bon et qui est pur, il te pardonne ton péché C'est pourquoi adorateur, descends dans ton cœur Laisse le Saint-Esprit établir la lumière Laisse le Saint-Esprit apporter la vérité Laisse le Saint-Esprit te convaincre de péché, de jugement et de justice Laisse le Saint-Esprit te montrer toutes ces zones de cette journée Où tu n'as peut-être pas bien agi Tous ces péchés en pensée Que tu n'as peut-être pas expérimenté Mais que le Seigneur a vu Tous ces, tous ces péchés en parole Peut-être des choses que tu as dites Tu ne pensais peut-être pas blesser. Mais ça finit par blesser Peut-être qu'aujourd'hui Face à une situation Tu t'es peut-être moqué Adorateur avoue ton péché au Seigneur Peut-être que c'est un péché en action Oh adorateur avoue ton péché au Seigneur Peut-être que c'est un péché par omission Quelque chose que tu ne tu, Peut-être que tu n'as pas pesé l'ampleur de ce péché Mais seulement le Saint-Esprit pourra te convaincre Seulement lui pourra révéler ce qui est en toi, qui t'empêche de rentrer pleinement dans sa présence. Oh Sarabakosha, ce matin pendant que je méditais, le Seigneur m'a donné de tomber sur le livre de Jean, la première épître de Jean au chapitre 1. Et pendant que j'écoutais je, je, je, je, je méditais, je voyais comme si le Seigneur était en train de me dire, Marche dans la lumière et je vais te dire adorateur que ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit Ah Seigneur, je te connais, comment tu peux me demander de marcher dans la lumière Mais pendant que je méditais, je méditais, le Saint-Esprit a fait monter à mon cœur Ces occasions de péché que je n'ai pas pu surmonter Alors j'ai dit Seigneur, j'avoue j'ai péché, toi tu me connais mieux que moi-même Oh adorateur, réponds ta face devant le Seigneur. Il a besoin que tu puisses lui confesser ton péché. Pour que lorsque ce péché sorte de toi, tu puisses te retrouver en face de lui. Le livre des d'Esaïe dit que le Seigneur, son oreille n'est point courte, son oreille n'est point sourde, ni sa main courte. Mais ce sont nos péchés qui ont causé un fossé entre lui et nous. Et tant que nous n'avons pas nos péchés, pour que notre relation avec Lui soit restaurée, malheureusement, nous ne pourrions pas rentrer pleinement en communion avec notre Dieu. Si comme moi ce soir, tu veux rentrer dans la communion de ton Seigneur, commence à vider ton cœur. Commence à vider ton cœur. Ça pourrait être ces événements où peut-être tu t'es énervé, dans une scène qui n'était même pas nécessaire. Souvent, nous sommes tellement impulsifs et je lève ma main, je suis la première. Tellement impulsive, je réagis du tic au tac. Seigneur, je te demande pardon. Pour tous ces éclats de voix qui n'étaient pas nécessaires, je te demande pardon. Prends pitié. Prends pitié pour ces commérages qui ne sont pas nécessaires, pour ces paroles vaines, où tu me demandes de garder le silence pour t'écouter. Mais souvent, je n'arrive pas. Pardon. Pardon. Prends pitié. Prends pitié. Et voici que tu m'attends. Comme le fils prodigue qui revenait à la maison, tu ne lui as même pas donné le temps d'arriver, mais que tu étais déjà là. Et que tu lui as ouvert la main, tu lui as ouvert les portes de la maison pour qu'il puisse y arriver. Et de là tu l'as restauré, tu as changé son vêtement en lui remettant de nouveau. C'est pourquoi Seigneur, pendant que nous te confessons nos péchés et que nous laissons nos vêtements tomber, nous sentons tes bras de Père nous envahir et nous voulons te dire merci. Merci de nous rhabiller en ce soir. Merci de nous donner le vêtement qui te plaît. Merci Seigneur de, de te réjouir, Seigneur, de nous voir. Et comme ce papa, Seigneur, aimant de nous accueillir. Oh, adorateur, tu peux remercier le Seigneur. Parce que lorsque nous lui avouons nos péchés, lui, il nous pardonne. Il nous pardonne à cause du sang de Jésus. Oh, quelle merveille. À cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. À cause du sang de Jésus, il nous pardonne. Et c'est ce sang que nous plaidons. Pour effacer tout ce qui est conséquence de nos actes. Pour effacer, pour faire sortir de nous tout ce qui est ténébreux. Le sang de Jésus vient arracher. Le sang de Jésus qui enlève le péché du monde, il vient arracher maintenant. Il vient arracher. Merci Seigneur pour ton sang. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Alléluia. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh, adorateur, continue de réclamer le sang de Jésus sur toi. Pendant que tu l'as déjà répandu sur toi, répands-le autour de toi. Répands-le dans l'atmosphère de ta maison. Répands-le autour de toi, oh, adorateur, sur les linteaux des portes de ta maison comme dans le livre d'Exode. répands le sur les létos des portes. Le sang de Jésus, que le sang de Jésus maintenant barricade toutes les entrées, et les sorties spirituelles de ma vie, toutes les entrées, et les sorties spirituelles de ma maison, toutes les entrées, et les sorties spirituelles de la vie de mes enfants, Toutes les entrées, et les sorties spirituelles de la vie de mon époux, tous les entrées, et les sorties spirituelles de mes parents, de tous mes frères et sœurs adorateurs qui sont connectés. Que le sang de Jésus maintenant établisse une aide de protection. La Bible nous explique que lorsque le sang de Jésus a été répandu L'ange de la mort n'a pas pu avoir accès à eux Parce qu'ils étaient identifiés Comme étant la propriété privée du Seigneur En ce soir, le sang de Jésus nous met à part Le sang de Jésus nous rend invisible à tous ceux qui pourrait nous identifier Le sang de Jésus nous recouvre Le sang de Jésus nous protège Le sang de Jésus nous met à part Alléluia Merci pour ton sang Jésus Merci pour ton sang, Jésus. Oh, Seigneur, comment tu es bon. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh, merci pour ton sang, Jésus. Alléluia. Merci pour la puissance de ton sang. Alléluia. Pendant que nous sommes renouvelés dans le sang de Jésus, pendant que nous sommes purifiés dans le sang de Jésus, nous pouvons oser demander sur nos vies le paraclet. Oh l'ami fidèle, oh l'ami fidèle, le paraclet, le Saint-Esprit de Dieu, la promesse que Jésus nous a faite. Celui-là, oh, qui vient et qui révèle les choses cachées. Celui-là qui nous transforme, oh Saint-Esprit de Dieu, c'est de toi dont j'ai besoin en cet instant, c'est de toi dont j'ai besoin, viens descendre sur chacun de nous, oh nous voulons être transportés au cénacle, nous voulons être transportés au cénacle comme les apôtres étaient et comme tous ceux qui, te, qui suivaient Jésus y étaient, nous voulons être dans la chambre haute en ce soir et nous laisser renouvelé par toi Esprit de Dieu que tu descendes sur nous comme des langues de feu, nous voulons vivre l'épisode de la Pentecôte en ce soir, nous voulons expérimenter quelque chose de différent, nous voulons rentrer dans une autre dimension nous voulons être témoins de ta présence, nous voulons pouvoir parler à tous ceux, à tous ceux qui se tournent toutes nos connaissances nous voulons nous pouvons pouvoir dire ce jour du 12 novembre était différent, parce que le Saint-Esprit nous a visités, ce jour du 12 novembre, j'ai reçu une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ce jour du 12 novembre, j'ai pu rentrer dans une, dans une, dans une onction que je n'ai jamais vue. C'est ce que nous devons, ce à quoi nous devons espérer, aspirer en ce soir. C'est pourquoi, adorateur, je te demande d'élever de la voix et de, et de parler au Saint-Esprit. De dire au Saint-Esprit ce que tu veux réellement. Cette présence qui vient te qualifier. Cette présence qui vient descendre sur toi Demande au Saint-Esprit Que sa gloire t'environne Pendant que tu es chez toi à la maison Si tu peux lever les mains en signe de réception Pour dire au Saint-Esprit Oui je suis là « Mais voici, Esprit de Dieu, c'est toi que je recherche, c'est toi que je désire, c'est toi que je veux en cet instant précis. Je ne veux rien d'autre que toi, Saint-Esprit, je ne veux rien d'autre que toi. Si tu ne viens dans ma vie, Esprit de Dieu, je suis foutu. Si tu n'es dans ma barque, je vais chavirer. » Moïse a dit « Pas un pas sans toi, je veux faire comme Moïse en ce soir. » Pas un pas sans toi Esprit de Dieu Je n'avancerai pas tant que je ne sens pas Ta présence me revêtir Tant que je ne sens pas cette tension Venir descendre sur moi Tant que je ne sens pas ce revêtement Alléluia Ô oh, Saint-Esprit de Dieu, ô oh, Saint-Esprit de Dieu. baba mm. Alléluia. Emmène-moi, mm. Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux.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 Emmène-moi où tu veux, Emmène-moi auprès de Jésus. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts, Fais-moi monter, monter vers les lieux très saints. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts Fais-moi monter, monter vers le lieu très saint Emmène-nous, Saint-Esprit, emmène-nous tu veux Emmène-nous, koraïa baba baba, auprès de Jésus. Voici tes adorateurs. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. Oh, amène nous dans les lieux très hauts Fais-nous monter, monter vers les lieux très saints Oh, amène nous dans les lieux très hauts Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Oh, emmène-nous dans les lieux très hauts.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 Est-ce qu'un adorateur peut acclamer la présence du Saint-Esprit La présence du Saint-Esprit qui vient encore nous revêtir en ce soir La présence de l'Esprit de Dieu qui nous emmène pour adorer Jésus dans les lieux très hauts Alléluia Nous bénissons le Seigneur, nous le célébrons encore pour sa présence. Et nous sommes tellement reconnaissants ce soir pour le Dieu merveilleux que nous avons. Alléluia Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Alors, mon frère et ma sœur adorateur, je voudrais t'inviter à prendre le livre des psaumes. Donc, psaume 139. Le psaume 139. Alléluia. Le psaume 139, le psaume de David. Et que nous allons méditer encore en ce soir parce que c'est ce que le Seigneur nous donne de pouvoir méditer encore. Alors, psaume 139, verset 14. Et David dit Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis. Merveille que tes œuvres. Alléluia. Alors il y a d'autres versets, il y a d'autres traductions qui disent, Je te rends grâce parce que je suis une créature merveilleuse. Je te rends grâce parce que je suis une créature merveilleuse. Psaume 39, verset 14. Alors David, c'est celui-là que nous connaissons qui était l'amoureux de Dieu. David qui passait son temps dans la présence du Seigneur pour faire monter au Seigneur ce qu'il ressentait à chaque fois. Alors ce psaume 139, c'est le psaume qui révèle l'autre Dieu, celui qui est omniscient, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui, qui est au-delà de tout. Et lorsque nous prenons le temps de méditer ce psaume, David dit au Seigneur que c'est toi qui me connais, c'est toi qui me sondes. Où est-ce que je pourrais me cacher loin de toi? Que je monte, que je descends, tu es là. Pour toi, ténèbres et lumières. David commence à, à, à, à donner fait monter des louanges au Seigneur, à le décrire réellement. Et lorsqu'il arrive dans la partie, dans le, le verset 14, il dit « Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis. » David est reconnaissant pour sa personne devant le Seigneur. David sait qu'il n'est pas ce qu'il est, il n'est pas de ses propres forces, mais il est par la volonté de Dieu. Et il lui dit merci pour ce qu'il est. Il lui dit merci parce qu'il croit qu'il est une créature merveilleuse. Alors, adorateur, adoratrice, je veux te dire en ce soir que toi aussi, tu es la créature merveilleuse du Seigneur. Il t'a désiré. Lorsque nous retournons dans le livre de la Genèse et que nous lisons la formation de l'homme, le, oh, le, chap, le, le chapitre 2 du livre de Genèse, à chaque fois que Dieu finit de créer quelque chose, et il regarde, et la Bible dit « Dieu vit que cela était bon ». Cinq fois il a dit cela. « Dieu vit que cela était bon ». Jusqu'à ce qu'il arrive au sixième jour. Et en ce moment-là, la Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. Et le sixième jour, comme nous le savons, c'est le jour où il a pris le temps de design, de confectionner, de créer, d'harmoniser sa créature qui est l'homme que tu es, que je suis. Et face à ce qu'il a dit, la Bible dit qu'il dit, Dieu vit que cela était très bon. Dieu a pris le temps de se baisser et de pouvoir dessiner Adam à partir de la terre. Dieu s'est baissé parce qu'il savait que ce qu'il devait réaliser devait être merveilleux. Et c'est pourquoi l'auteur de la Genèse précise « Dieu vit que cela était très bon ». Adorateur, adoratrice, quand tu te regardes dans le miroir sans orgueil aucun, Retiens que tu es la créature merveilleuse du Seigneur. Tu es la créature merveilleuse du Seigneur. Et tu es unique en ton genre. Même des jumeaux n'ont pas la même empreinte. Quelle que soit la ressemblance, même si ce sont des vrais jumeaux comme on dit, quelle que soit la ressemblance, ils ne peuvent pas être pareils. Tu es unique en ton genre. Tu es spécial. Et je voudrais qu'en ce soir, tu puisses réaliser tu puisses réaliser que tu as été créé parce que tu es merveilleux et que tu es merveilleuse. Dieu t'a désiré, il t'a voulu. Même si tes parents ne savaient pas à un moment donné que tu allais être là, Dieu savait que tu allais être là. Dieu savait que tu allais être là. Il a regardé à sa créature et il a aimé sa créature. Et David a eu le temps de réfléchir et de réaliser que rien ni personne ne pouvait l'aimer au-dessus de Dieu. C'est pourquoi il dit « Je te bénis pour tant de prodiges que tu as fait dans ma vie, créature merveilleuse que je suis. » Bien-aimé, la Bible nous explique que Dieu nous a créés à son image. Mais l'image de Dieu que nous arborons, ce n'est pas notre image physique. Mais ce sont les caractéristiques de ce que Dieu est qui a été juste téléchargé dans notre âme. C'est pourquoi ton âme doit conserver cette beauté que le Seigneur a mise en toi. Ton âme doit pouvoir réaliser que quel que soit ce qui se passe autour d'elle, elle est le désir et la volonté de Dieu. Et quelles que soient les situations, les difficultés, tu dois pouvoir commander, discipliner ton âme et lui dire tu es une créature merveilleuse. Et rends-lui grâce pour tant de miracles et de prodiges qu'il a fait dans ta vie. Aujourd'hui, pendant que j'écoutais, pendant que j'enseignais, j'ai posé la question qui ou bien qui « Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ?» Et il y a une, une fille de la classe qui a dit « Je m'aime moi-même, parce que si je ne m'aime pas, je ne pourrai aimer personne. » Et j'ai souri. Pendant que les autres, tous étonnés, la regardaient, j'ai souri, je lui ai dit « En effet, tu as raison. » Parce que nous devons pouvoir nous aimer et réaliser que de même, en fait, si nous arrivons à nous aimer, c'est parce que nous aimons Dieu. Et c'est parce que nous savons que parce que Lui nous aime, il nous faut nous aimer aussi. Il faut que nous puissions nous aimer avec tous nos défauts. Il faut que nous puissions nous aimer, quel que soit ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, pendant que, Seigneur, tu poses ton regard sur tes enfants adorateurs qui sont présents, ils sont en train de te dire, nous sommes tous en train de te dire en ce soir, nous te rendons grâce pour tant de prodiges, merveilles que nous sommes. Nous te rendons grâce, et ce que quelqu'un peut répéter après moi, je te rends grâce pour tant de prodiges, merveilles que je suis. « Je te rends grâce pour tant de prodiges merveilles que je suis. » Alors, je voudrais que tu commences à élever la voix. Et que tu commences déjà à dire au Seigneur, « Oh, je te rends grâce. » Je te rends grâce pour qui je suis Je te rends grâce pour ce que tu m'as fait Je te rends grâce parce que je m'appelle Linda Je te rends grâce Seigneur Parce que tu m'as permis Seigneur de vivre Ici en Angleterre Commence déjà à dire au Seigneur Regarde tout ce qui est autour de toi Et commence à remercier le Seigneur pour chacune de ces choses Car tu es sa créature merveilleuse Oh Seigneur je te rends grâce Je te rends grâce parce que j'ai dit doigts Je te rends grâce Seigneur pour mon travail Je te rends grâce parce que tu guides mes pas Je te rends grâce parce que tu as fait tellement de prodiges, Seigneur ma rencontre avec toi a été ma plus belle histoire, c'est parce que tu as voulu Seigneur que je puisse comprendre aujourd'hui que je suis une créature merveilleuse que tu m'as donné de te connaître oh Seigneur je veux te bénir oh Seigneur je veux t'élever je veux te bénir en ce soir oh pour la créature merveilleuse que je suis, Alléluia merveilleuse Dieu nous aime Son amour n'aura pas de fin Merveilleux Dieu nous aime Son amour n'aura pas de fin Merveilleux, Dieu nous aime Son amour n'aura pas de fin Nous sommes nés du Père Et nous sommes les fils de Dieu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 Oh, nous te bénissons, nous sommes tes merveilles, Seigneur. Nous sommes tes merveilles et en ce soir, Seigneur, nous voulons te le dire. Nous reconnaissons que souvent, nous ne prenons pas la peine de réaliser, de te dire merci pour les merveilles que nous sommes. Nous reconnaissons que souvent, Seigneur, de ces petites choses, Seigneur, nous passons juste le regard dessus. Mais en ce soir, il nous faut faire une pause pour te dire, Seigneur, que lorsque nous nous regardons, oh, nous savons que tu as travaillé. Nous savons que tu as pris ton temps. Tu nous as fait avec une conscience. Seigneur, les les animaux n'ont pas de conscience, les animaux n'ont pas d'intelligence, mais à nous tu as fait cette grâce, tu nous donnes de t'adorer Seigneur, tu nous donnes de pouvoir rentrer dans tes parvis, Seigneur parce que tu nous aimes, tu nous aimes plus que tout et ton amour n'a pas été seulement Seigneur en, en, en dans les paroles, mais ton amour a été démontré. Seigneur, dans les actions, lorsque tu as envoyé ton fils, Alléluia. Il a aimé le monde jusqu'à lui envoyer son fils. Il a aimé le monde Jusqu'à lui envoyer son fils. Merveille, merveille. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Merveille, merveille.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 Pour ton amour qui n'a pas, pas de fin, ton amour qui ne change pas Seigneur, ton amour qui ne vacille pas, ton amour qui ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, ton amour qui reste le même. Cet amour inconditionnel, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Oh Seigneur, en ce soir, béni sois-tu encore, toi qui viens, Seigneur, nous parler, toi qui viens encore nous dire qu'il nous faut réaliser que tu nous as fait avec amour et que cet amour doit pouvoir nous conduire, cet amour doit pouvoir nous envoyer, Seigneur partout où nous partons. Cet amour doit pouvoir nous rejoindre dans les difficultés de la vie. Cet amour doit pouvoir nous fortifier lorsque nous sommes troublés. Cet amour doit pouvoir nous guérir lorsque nous sommes malades. Cet amour vient nous défendre lorsque nous sommes attaqués. Cet amour vient nous sauver lorsque nous sommes poursuivis. Cet amour vient nous consoler lorsque nous sommes affligés. C'est l'amour de Dieu. C'est son amour. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons. Nous voulons tout déposer à tes pieds, nous voulons tout déposer Seigneur devant cet amour. Tu nous as demandé de nous approcher confiants du trône de la grâce. Nous nous approchons Seigneur en ce soir devant ça, cet amour et nous voulons déposer Seigneur tout ce qui est fardeau. Tout ce qui est fardeau, tu nous as dit Seigneur de venir à toi si nous sommes chargés. Et tu nous donneras le repos. Nous venons en ce, en ce soir devant toi parce que nous comptons sur ton amour. Et nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Adorateur, commence à déposer devant le trône de Dieu tout ce qui te peine, tout ce qui te préoccupe, tout ce qui fait que souvent tu arrives à douter de l'amour de Dieu. Dépose tout cela devant lui en ce soir. Il ne faut pas que tu ressortes de ce moment comme tu es venu. Il faut que tu lui abandonnes tout, que tu viennes dire, Seigneur, tu sais quoi Prends, bon, moi je retourne, moi je retourne libéré, moi je retourne délivré, moi je retourne le cœur en paix parce que tu veux me donner le repos. Tu veux que je puisse dormir en ce soir soulagé, tu veux que je puisse dormir en ce soir confiant que tu m'as déchargé. Comme si j'avais ce fardeau, ce bagage sur la tête ou sur le dos, je viens tout déposer devant toi. Je viens te déposer les intentions de toutes ces personnes qui se recommandent à mes prières. Je viens te déposer les intentions de tous les adorateurs qui sont connectés. De tous ceux qui vont nous prendre plus tard. Seigneur, toi, tu nous connais. Tu connais chacun de nous. Tu sais tous ces ce domaines de nos vies où nous attendons de voir encore ta manifestation. Et dans ces domaines, nous voulons juste tout déposer, Seigneur, devant toi, afin que nous soyons soulagés en ce soir. C'est pourquoi, Père, je veux te prier, Seigneur, pour ta servante, oh Seigneur Georgette. Je veux te prier pour ta servante Sylvie, pour ta servante Emma, pour l'adoratrice Lumière du Christ, pour l'adoratrice Sédami, pour, la, pour toutes ces pour l'adoratrice Monique, pour l'adoratrice, pour l'adoratrice Annie, pour l'adoratrice Sophie, Sophie Kofi, pour, pour tout, pour l'adoratrice Béatrice pour tous ces adorateurs, pour l'adoratrice Renée Sylvie. Oh Seigneur, je viens je veux je veux Seigneur déposer. Oh Seigneur, pour que tous ensemble comme des frères, nous venons nous tenir la main et nous supporter et déposer Seigneur toutes ces intentions pour l'adoratrice de Dobo Célestine. Seigneur, je veux déposer toutes ces intentions pour l'adoratrice Mireille, pour la pour tous ces adorateurs, Seigneur, que je ne vois peut-être pas, toi tu les connais. Oh Père, nous te déposons leurs intentions devant ton trône, devant ton trône, devant ton trône. Nous savons Seigneur qu'il y a certainement des intentions pour lesquelles nous avons prié pendant des années, que nous n'avons pas vu la manifestation. Mais en ce soir, nous ne voulons pas compter les années qui sont passées. Mais nous voulons juste... Que ton amour, nous voulons juste devant ton amour tout déposer et retourner, Seigneur. Parce que, Seigneur, rien n ne rajoutera, Seigneur. Nos inquiétudes ne vont pas changer nos intentions. Mais, Seigneur, si nous comptons sur ton amour, nous verrons bientôt, Seigneur, l'exaucement de ses intentions. Pour l'adoratrice Corinne, Seigneur, nous voulons te présenter ses intentions. Oh oui, papa. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont voulu venir, mais qui ont été empêchées. Seigneur, tu les connais. Ce sont leurs intentions que nous portons devant ton trône. Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont malades, que nous portons en prière, nous voulons déposer leurs intentions devant ton trône. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'expérimenter le Dieu de la provision financière, Seigneur, nous posons leurs intentions devant ton trône. Pour toutes ces personnes qui sont dans le deuil, qui ont perdu un être cher et qui ont du mal à se remettre, Seigneur, nous déposons leurs intentions devant ton trône. Pour toutes ces personnes qui vivent peut-être des, des, des situations au niveau de l'immigration, s'ils sont dans d'autres pays, Seigneur, nous posons ces intentions. Pour cette personne, Seigneur, qui, pour ces personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, qui ont des problèmes au niveau des tendons, Seigneur, toi, tu les connais. Touche Touche et agis. Touche et agis en ce soir. Manifeste ta gloire. Tous ceux qui sont atteints, Seigneur, de maladies incurables, tous ceux qui ont le cancer, pour, pour ces personnes qui ont, des, qui ont une boule dans le sein, Père, nous te prions. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Pendant que nous t'adorons, manifeste ta gloire. Car tu veux, Seigneur, que nous soyons préoccupés. Tu as dit que l'heure est venue, elle est là. Où le Père recherchera des adorateurs. En esprit et en vérité. Et pendant que nous t'adorons en esprit et en vérité, tu prends soin de nous. Devant le trône de la grâce. Ô oh Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Ô oh Seigneur, béni oh sois-tu Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais en ce soir Merci Seigneur, pour ce que tu fais en ce soir Pour ton esprit qui se meut dans les maisons Seigneur, merci pour les, pour les, pour les, les vies de prière qui sont renouvelées, qui sont fortifiées Pour le goût de la prière, Seigneur, pour le goût de l'adoration Pour rester dans ta présence, Seigneur Pour ces cœurs que tu visites en ce soir Nous te disons merci nous te disons merci. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Seigneur nous bénissons le Seigneur, vraiment, oh, nous sommes tellement reconnaissants en ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous lui disons merci, lui qui vient encore renouveler sa grâce et sa fidélité dans nos vies. Nous lui disons merci en ce soir et nous le bénissons. Oh, que la gloire lui soit rendue, que l'honneur lui soit rendu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom à tous, shalom à mes frères, shalom à mes sœurs, adorateurs, adoratrices qui sont connectés. Alléluia, que la main de Dieu soit bénie. Nous sommes reconnaissants vraiment pour sa fidélité, pour cette heure qui nous a donnée de passer dans ses parvis. Et moi j'ai été béni, j'ai été vraiment béni par la présence du Seigneur et je crois que vous aussi, vous l'avez été parce que nous sommes restés dans la présence du Seigneur et que la Bible nous dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que mille heures ailleurs. Et nous sommes reconnaissants encore. Alléluia. Alors je, je, je voudrais bénir tous ceux, tous ceux, la vie de toutes ces personnes qui sont, qui sont présentes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, euh, euh, nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière. Et vraiment, je, je, je bénis le Seigneur. Merci, merci à Dieu qui nous a permis d'être dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain pour, euh, pour, un, un, pour un autre temps dans la présence du Seigneur avec un autre adorateur ou une autre adoratrice. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre congé de vous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Amen. Au revoir.